J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog Aujourd'hui on est le vendredi 12 octobre Et je pars ce soir En Allemagne avec mon lycée Là je suis en train de finir ma valise et mon sac En sachant que mon sac est constitué principalement de nourriture Mon sac est comme je vous dis Constitué uniquement de nourriture Hein, voilà Donc si vous voulez savoir je suis extrêmement rouge là Parce que je me suis fait épiler les sourcils aujourd'hui Et que je crois que ma peau fait une réaction Ou je sais pas elle est peut-être brûlée j'en sais rien Mais du coup je suis rouge et ça part pas je m'excuse d'avance si la vidéo est floue à des moments ou quoi, parce que clairement ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé cette caméra, que je sais même plus l'utiliser. Ça va être super cool, cette semaine on part chez des correspondants, donc moi qui ne parle pas un mot d'allemand, c'est parfait. Non, en vrai je pense que ça va être vraiment cool, donc je vous laisse, il faut que je finisse de préparer tout ça et que j'aille manger, et je vous retrouve après. C'est parti pour l'Allemagne, 10. h de bus. Oui Victoria, ça va Victoria euh, 12 ans de bus aller, 12 ans de bus retour, retour 7 jours en Allemagne, beaucoup trop de choses à faire. Bon. Ça va être génial! Tu verras! Je ne mentirai plus jamais! Tu verras! T'es livré! J'ai décidé, je m'en vais! Attends, j'ai trouvé tous les Les gens ont épuisé les dans ce fil-là! Oh! Hé hey Margot! Pardon euh, la... Mais... On est à la douane suisse euh... Margot, Margot, Margot, Margot, il y a quoi Il y a pas de wifi <rire> J'ai eu un semblant de toi On en pense quoi des toilettes suisses On n'en pense pas <rire> C'est pas beau, ça pue, ça pue Je crois que ça pue aussi Et c'est sale aussi Ouais c'est dégueulasse franchement Et mon sourcil est toujours bouge au où. Le <rire> grand oh Attends c'est trop bien Moi je suis trop légère pour moi-même en fait <rire> Ah. Ah. Oh. Il est 22 h 43 la suite c'était incroyable. T'es heureuse toi Oui Arrêt numéro 2, yes, les minuit 37. On a suivi très peu voir pas du tout. Carrément pas d'ailleurs. Ça... J'ai pas pris mes chaussures. <rire> Ça c'est Mathieu le DJ et ça c'est Léo le moche. Et actuellement 2h20 du matin. On arrive à 8h et on n'a toujours pas dormi. Peut-être la dernière ah, fois que vous allez voir Margot en deux jours. Les gars, donc on est arrivé ce matin à genre 8h et euh, du coup il y a ma coresse qui est venu me chercher et tout. Et on allait faire des courses. Autant vous dire qu'au supermarché, il me parlait, je comprenais à rien. C'était en mode qu'est-ce que tu veux pour déjeuner et tout. J'étais en mode. On a déjeuné ce matin, mais là je suis tellement fatiguée parce qu'en tout j'ai dû dormir 25 minutes les yeux ouverts. Du coup là je vais aller me reposer un petit peu Parce que clairement je tiens plus debout Et cet après-midi on va aller en ville Avec Macorès, une de ses amies Qui a aussi une française Du coup ça va être cool Et puis voilà pour le programme Je crois parce qu'en vrai bah, du coup Je ne comprends rien et du coup Je ne sais pas exactement ce qu'on va faire mais On est dans un centre Dans un sort de guérilla Lafayette. Il est totalement 14h52 et j'ai l'impression il est. est. Wow, J'en peux plus. J'ai l'impression que la journée elle est interminable. Bah en fait on n'a pas dormi depuis hier bah, 7h depuis... du mat. Ouais c'est ça. Donc ça pisse, sachant qu'on a dormi quelques heures cette nuit. Non même pas 20 minutes. J'ai dormi une heure ouais cette nuit. Alors moi je suis crevé les gars. Vraiment. <rire> c'est l'heure de rentrer au, au Street Food Festival. Il y a de la pouffe donc ça va forcément bien. Voilà, c'est exactement le bon raisonnement. Okay. Margot, t'es heureuse Ouais. Bonjour, actuellement on est lundi, il est 10h22 du matin. C'est l'heure parfaite pour manger des hamburgers. Vous êtes totalement en contre-jour, c'est génial. C'est passé, c'est que là on est arrivé à l'école. Euh, Ils nous ont en fait faire bien. un tour, on a eu des petits bracelets. Petit, Et en gros, ça. là, on s'est rendu compte que c'était déjà l'heure de manger. La pause. La pause. pause. Mais... C'est tout le temps l'heure de manger ici. On non. Fait. non. On a commencé. À, on a regardé un film. Mayan, on peut Jib plus. Est 22h. Est oui, l'idiot. Il est là. Je me sens vraiment drôle. C'est le moment de faire la photo de groupe. <rire> Maya, on va faire quoi On vient de me dire qu'il y a des abeilles. Alors si vous avez ouais, vu la vidéo où on ouais, est les trois. Bah elle dit qu'elle a peur des abeilles. Euh, je vais mourir. Bah oh, tout fragile. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Moi, je suis allergique. Je ça ça pensais que c'était dans un arbre. C'est trop gentil. Donc c'est parti, go vlog abeilles en fait. Il n'a pas besoin de la fumée pour moi. Il ne faut pas aller. Ouvrez pas la bouche. <rire> vous avez pas besoin, On avait eu fois. t'es heureuse. sa c'est clairement ma phobie. Euh, je suis allergique, c'est-à-dire que si je me fais piquer, je meurs. <rire> on est heureuse oh, suis... là. Dieu l'Allemagne. Oui. Oh, en bas, tu oh, suis... vois pas là oui. bah, Il y a, il y a il de le de de <rire> là, c'est là. <rire> <rire> Attention un jeu de piste en fait donc, on a un rallye photo à faire et ça y est ça fait trois minutes on galère déjà les gars les gars, les gars les gars alors je tiens juste à dire ils sont tous là bas bah on je crois que c'est vraiment... là bas on est non mais ils sont ça genre va, ils viennent comme ça <rire> et en fait on est vraiment en marge de la société genre oh. ah il a trouvé quelqu'un ok les gars donc je vous retrouve que maintenant il est genre 11 h en fait, on a fait une, vraiment une longue journée et j'ai pas tout filmé parce que bah, je voulais aussi en profiter et que c'est vraiment saoulant de voir sortir avec la caméra H24. Mais du coup, on a fait, on, est fait la, on a fait le rallye dans la ville, ça je vous en ai parlé. Et après, on est rentré à la maison et on a traîné avec ma Macorès et sa pote et une autre française. Et après, on est allé à la patinoire. Et alors oh là... C'était tellement bien mais j'ai clairement pas amené ma caméra parce que je me suis dit que pour la casser ce serait pas la peine euh, Mais franchement c'était super super drôle et en plus j'ai croisé une abonnée Alors là c'était juste un truc de malade parce que clairement on croisait une abonnée en Allemagne dans une patinoire <rire> Un truc de fou quoi mais, euh, mais non franchement je suis super super contente j'ai passé une tellement bonne journée Demain on va visiter BMW et une brasserie BM j'aurais absolument pas du tout le droit de filmer euh, Ni de prendre de photos ni quoi que ce soit Même pas de sortir mon téléphone Mais en tout cas je vous filmerai le plus que je peux J'espère pour l'instant que le vlog vous plaît Et à demain ouais. Non mais filme pas il est avant 8h Qu'est-ce où en Inde ou en Australie On vient en Inde ou en Australie, vient en, en, Chine. Inde en, Australie. En, Chine. en Chine En Chine En Chine Ok pas de soucis <rire> BMW, on n'est pas chez BMW, nous On était où non. Eh ben on était chez BM, ouais, regardez. On peut parler un peu plus fort parce qu'ils tu en bas. Et je là, tu es là, tu es Et tu es là, tu c'est du repas dans le bus On adore voilà, voilà. Voilà, suis, après, Je mange que du pain en ce moment après, Ils me nourrissent que de pain après <rire> c'est l'heure de la biarrasse des On va aller visiter une brasserie Avec une petite dégustation exactement et, et sinon ce soir c'est le match ouais. France-Allemagne du, du coup, coup on la France mais je vais peut-être pas le sortir Coucou <rire> Alors passe, s'il te plaît. Oui, oh, on kiffe les pretzels C'est bien gras, c'est oh, bien salé. Euh, c'est le soleil ce matin. Il n'y a pas, de temple Il a pas de Il y a pas de temps. Il n'y a pas de temple euh, Il n'y a, oui, a pas de temple <rire> <pas> <rire> <pas> <rire> ici <rire> Je ne comprends pas <rire> Non. Non. Voilà, voilà, voilà c'est dans Black Panther ça euh, Camille. C'est Margot, Margot. Oh, En Arrête, énorme. on dirait les profs qui arrêtent pas de nous confondre avec elle. Bref, bisous Camille. Je sais que tu verras cette vidéo. Non. Mais arrêtez, j'aime pas quand les gens, quand je suis derrière eux et que genre je marque avec eux, ils se resserrent genre là, ils sont comme ça. <rire> pas me laisser passer C'est ça Bon on va aller visiter un temple. Bah oui, mais ça s'appelle le Val à la Euh, on va aller aujourd'hui à Munich Donc toute la journée on est grave lent. Je crois on est à 2h de bus, ou un truc comme ça Mais du coup on va quand même à Munich Et on va visiter la ville toute la journée aujourd'hui Et tout ça donc ça va être vraiment vraiment cool Comme d'habitude je vais tout vlogger au maximum Comme je peux, j'espère que pour l'instant Le vlog vous plaît Et bah c'est parti On est où On est au un musée Et attention il y a mes amis non. <rire> On en pense quoi du musée c'était sympathique, c'était sympatoche C'est moi la blogueuse professionnelle Ce matin on a fait un petit musée, c'était un tapis qu'on a observé pendant une heure non, En soit c'était pas nul, enfin le musée il y avait des trucs drôles genre Il y avait des trucs sympas mais on a dû observer un tapis pendant une demi-heure quoi Ouais mais le tapis était stylé. Et là on va dans Munich On Donc... est à Munich Oui on est à Munich On va, on est, on va pas dans Munich, on est dans Munich <rire> Un truc à dire euh, mmh. Bonjour à tous les fans! N'hésitez pas à là, abonnez-vous est... à moi! Bon les gars Salut Vendredi après-midi. Ouais on part demain, on part demain matin, ce matin on a passé la journée, à... la matinée à rien faire en, en cours gros, En gros on devait faire nos comptes rendus et tout et euh, genre moi je suis partie une heure dans les classes Ouais moi je suis allée en cours français Et cet après-midi on est dans un zoo Ouais Voilà. on va au zoo, euh, après on va aller faire du shopping euh, J'ai fait pas mal de jolies photos dont Maya qui se pète la gueule <rire> J'ai essayé de monter sur un truc pour faire des tractions et je suis tombée C'était vachement drôle ah, Bon les amis, j'ai pas du tout filmé aux zoo, juste parce que je supporte vraiment pas de voir des animaux en cage. Donc la prochaine euh, scène c'est quand on rentre en France. Là, on est sur le chemin du retour, c'est l'heure de la France pour l'instant. Voilà, pour l'instant on est en Suisse. Voilà, oui on est en Suisse totalement, mais je suis toujours en contre-jour. Et c'est l'heure de la pause pipi. Maya, moi dira Stéphane, me dormir. Voilà, ça c'est le vrai visage de Maya. Et ça, c'est qu'il y en a un truc à dire. <rire> La fatigue se fait ressentir. Ah là, très clairement, ça fait 6 jours que je dors pratiquement pas. Je me sèche les mains. <rire> Maya. Bah, où, Maya, slide. Bah, aller où, Maïa C'est Yidi pas du Clémentine Yes, Big up, on voit pas, ok. Léna, oh, hein, ouais, un, un, un, un, euh, un truc à dire Ah non, c'est le son. D'accord, j'ai payé deux paquets pour mon euros, Je les boules. C'est un truc à dire C'est genre, c'est vraiment, juste dégueulasse, genre, il y a du sang. Un truc à dire Ouais, on est là, je suis en train de raconter mon petit film que je suis en train de regarder dans ma petite ouais. série. Okay. Et il a pas l'air bien son petit film. Souffleur, quelque chose à dire Ah non, rien à dire, c'est bon. Revoir, tout est parfait pour Robinet, comme d'habitude. Faire une dédicace, machin. J'ai l'impression que ça va coûter un peu cher là. Ouais, bien sûr, Aurélia on dirait, elle vient de sortir de son lit Quoi T'as des dédicaces à faire Euh, non. Ok. Non, va, des dédicaces à faire euh, oh, oh. Non, tu sais, ma famille non, <rire> Tu sais, les vieux <rire> Oui, allô ouais. Maya Maya, dis le jour à ta fin de base. <rire> euh, il nous reste combien de temps ouais. euh, Il est 13h30, on arrive en 7 à 9h, c'est un peu long. Hein. Ouais. On commence à souffrir. Ça sent les noyettes. Ouais, non, ouais, ouais. Yo, la street Maya. Je fais une de ces siestes, les gars. Que... Je fais un bus tour, c'est besoin de des dédicaces à faire. Là, il y a des petites toilettas. ou oh, qui sont ouvertes en plus. C'est beau, c'est magnifique. Maya, tu pourras ramener le plan des toilettes que je viens de filmer dans ton vlog Fais okay. voir ma tête, fais voir ma tête. Ça, je me ressemble à rien. Tu me juges il y en elle départ tout droit de LA. Non mais meuf, tu sais pas quel pied mettre. Je vais courir en mode alerte à Malibu. Vlogueuse de l'extrême. Voilà, ah, ça c'est la meuf qui tient cette chaîne. Eh, quand je vous dis qu'on a craqué, les gars, c'est que là on en peut plus. Hein. Quand je dis qu'on en peut plus, c'est. <rire> Allez, vous êtes tous. C'est mal passé l'article. Hein. À mon avis, ils n'ont pas un bon souvenir ouais. de leur semaine. Hein.